C'est parti pour les astuces de l'essai. Comme pour la première épreuve, pensez bien à vous isoler pendant une heure et à autoriser l'activation de votre caméra et micro. Et bien sûr, veuillez avoir une bonne connexion Internet. La deuxième astuce, c'est de bien lire le sujet, de regarder les mots clés et surtout de vous demander pourquoi l'examinateur vous a donné cette thématique et quel est son intérêt de vous faire réfléchir dessus. La troisième astuce, c'est d'organiser vos idées avant d'écrire. rechercher une problématique et faites votre plan en deux ou trois parties. Et surtout, ne paraphrasez pas votre sujet. Enfin, Découvrez des exemples de bonnes copies dans les annales 2022 afin de vous familiariser avec les attentes du correcteur. Je vous souhaite bon courage et surtout faites-vous confiance.